Oh, oh, fait <rire> la ah, ronde, Il Y a ah, ah, poison à réservoir, non ah, Ok, okay. Prestes? Prestes. <rire> <rire> <rire> Mais en plus plus en aile! Chrisman, ah, il <rires> juste. Euh, oh là là. Ouais, oh, Chrisman. Oh là, ce strike on come, come on. Ah! <rires> ok. Ok tango, le bras, on Euh. Il y a vite. Dégarer euh, un aile joker, mais je <rires> Et Éric Marchand prend le second à Göteborg quand est à Aldebro Italia, de fin de Sardre, à Göteborg, Albanie. On a dans un N. On avait plein de questions, nos vêtements, on avait fin en nos oui, oui. <rire> euh, on a avec. Euh, Pline. Netflix. <rire> <rire> euh, non, mais on a besoin de Kekaris. Talsem, Talsem, mais nique bien ta mère. nest <rire> Parce que dans la maison de Kenyon, c'est-tu? Enfin, on avait des vous au skate, mais non. Mais nique bien ta mère pendant que je fais mes affaires. Pas la fin. Rond. très bon. Voilà. Jeanne Moreau, euh, le tourbillon de la vie. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au mangelat.